Salut à tous, c'est Kino et bienvenue donc dans cette première vidéo gameplay euh, du multijoueur de Halo Infinite depuis que la bêta a été lancée. La bêta de Halo, euh, euh, hein voilà. la bêta de Halo Infinite elle a été lancée euh, pour les 20 ans de Halo le 15 novembre. 2021, ça a été une petite surprise de la part de 343 Industries et de Microsoft de mettre en avant la bêta de Halo Infinite qui durera jusqu'à la sortie du jeu le 8 décembre euh... et voilà, et aujourd'hui nous allons faire une petite partie ensemble mais je vous propose de ne pas aller en matchmaking et d'aller en partie perso puisqu'en partie perso nous avons la possibilité d'ajouter des bots aujourd'hui, je n'ai pas enregistré cette, j'ai enregistré cette game euh, juste avant de faire le commentaire parce que mon niveau n'est déjà pas très extraordinaire, et si je dois parler en même temps, je n'y arriverai pas, même s'il s'agit de bots. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en fait Pourquoi je pars en partie perso Notamment parce qu'il y a des bots, oui, les tester, les montrer, les mettre en avant, mais aussi parce que je euh, mon mode de jeu préféré n'est aujourd'hui pas disponible sur la bêta. Mes deux modes de jeu préférés, c'est le SWAT et c'est le chacun pour soi. Je sais, le chacun pour soi, visiblement, je suis le seul au monde à aimer ce mode de jeu, mais j'aime véritablement ce mode de jeu, c'est dynamique, et on n'est pas là à se retrouver continuellement en 1v2 ou 1v3, où je me fais encore plus détruire la tronche. Là, c'est vraiment chacun, euh, chacun sa merde, et, euh, et c'est le bordel. Et c'est le bordel, et je m'y retrouve beaucoup plus. Ceux qui me connaissent un minimum doivent se dire que finalement, c'est cohérent avec moi-même, au vu que c'est quand même relativement le bordel dans ma tête. Le mode Partie perso permet donc d'ajouter des bots, permet donc de créer du chacun pour soi. Alors attention, pour créer le mode chacun pour soi, il ne faut pas prendre le mode assassin de base. Visiblement, on ne peut pas désactiver les équipes. Il faut aller chercher un mode de jeu qui s'appelle euh, assassin chacun pour soi. Voilà, vraiment, les deux sont dissociés. On s'y fera, hein voilà, C'est juste qu'au début, j'ai cherché un petit peu, je me disais, mais ça n'existe pas, ce n'est pas possible, c'est vraiment bizarre. J'ai seulement mis 5 bots, ce qui fait qu'avec moi on est 6. Ça se rapproche beaucoup plus du Rumble Pit qu'il pouvait y avoir sur Halo 3, si vous vous en rappelez, en mode classé à l'époque. Euh, pourquoi j'ai fait ça Parce que en fait, en 8, on peut mettre au maximum 8 bots, en chacun pour soi, plus nous, ça fait 9. Le problème, c'est que. Euh, le problème, c'est que. C'est que il y a trop de monde sur la carte. la carte. Les cartes sont assez petites, ça dépend des cartes. Mais notamment cette, cette carte-là, que j'aime bien, en fait, ils joué dessus. Euh, elles sont un petit peu trop petites et c'est beaucoup trop le bordel. Du coup, tomber à 6, on est sur quelque chose que je trouve relativement euh, assez juste, assez équilibré au niveau des gens, au niveau du monde qu'il y a dessus. Je suis encore et toujours surpris euh, du niveau des bots euh, en multijoueur. J'ai l'impression qu'ils ont été retravaillés depuis le flight test. Je les ai mis en mode Spartan et hier, je me suis amusé, j'ai joué c'était difficile, j'ai vraiment été surpris de leur niveau c'était vraiment énorme euh, bon là sur cette partie je vous spoil un petit peu, je m'en suis mieux sorti, j'ai fini par terminer premier, vous allez voir qu'à un moment donné ou deux, ils m'ont vraiment mis des claques où je n'ai pas compris ce qui se passait, donc c'est vraiment extraordinaire de la part de Bot. ils sont vraiment intelligents, ça c'est quelque chose que je pense qu'il va rester très longtemps ça sera un point fort vraiment de Halo Infinite, pendant de très longues années, <rire> Jusqu'à que d'autres jeux le fassent et que ça soit une norme. En tout cas, Halo Infinite est vraiment, je pense, précurseur là-dedans. Je ne connais pas de jeu, euh, je n'ai pas entendu parler de jeu euh, qui met des bots aussi, aussi intelligents. Bon, après, c'est des bots. Hein. On verra à un moment donné dans la game, euh, je joue à chat avec, avec un bot. Euh, le mec, il était complètement bugué. Mais c'était marrant aussi hein, de, trouver des, de trouver des petits bugs. Alors finalement quand on lance Halo Infinite on se retrouve assez facilement à lancer du multijoueur, mais je pense que du moins là avec la bêta où on n'a pas beaucoup de playlists pour, pour le multijoueur, je pense que l'intérêt est un petit peu, un petit peu ailleurs, euh, je suis quand même déçu que Halo Infinite ne propose pas de mode de jeu secondaire. Euh, comme, euh, comme on avait le baptême de feu, comme on avait le warzone, comme on avait le spartanops. Voilà, là, à l'heure actuelle du moins, il n'y a pas de mode secondaire et je trouve que ça manque vraiment, à moins qu'on parle du mode académie comme un mode secondaire. Je trouve le mode académie intéressant. Je trouve le, En fait, tout ce qui touche au mode Académie, je le trouve vraiment très intéressant. C'est complètement une nouveauté sur Halo, hein? le, le fait d'avoir de, de, des, des trucs à euh, mode où tu peux vraiment tester tes armes en direct, où tu peux aller dans les menus, modifier tes armes, euh, voilà c'est intéressant euh, même le, le, le, le je sais plus comment ça s'appelle j'ai plus les noms le, le, le stand de tir voilà tout ce qui est stand de tir je trouve que c'est aussi intéressant pour pouvoir tester les, les armes pouvoir euh, augmenter euh, nos scores c'est intéressant dans le principe sur le principe c'est voilà je trouve le mode académie en règle générale assez intéressant mais c'est pas un mode de jeu qui fait vivre une communauté euh, je pense qu'on est on est d'accord là-dessus. C'est un petit plus, c'est un, un, une croquette quoi, surtout, surtout au début du jeu, surtout là dans cette, dans cette bêta où on découvre un petit peu le jeu, on découvre les armes. Mais euh, dans 10 ans, à mon avis, c'est l'endroit où on n'a plus aucun intérêt à y aller. Voilà, c'est vraiment pour les petits joueurs, pour débuter, pour apprendre à découvrir les armes. Et peut-être pour les, les, les vidéastes, pour justement aller faire des, des prises de vue assez faciles et assez rapides sur les armes. Mais en soi, donc, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Euh, la partie perso, la partie perso permet donc d'ajouter des bots, comme je le disais. Et c'est quand même assez intéressant. Regardez là le bot qu'il vient de me faire. Je n'ai rien compris au moment où il me l'a fait. C'était trop classe, voilà, je pense, les bots ont vraiment des fois des réactions qui sont vraiment géniales, des fois ils sont buggés, des fois ils sont géniales, il n'y a pas de, de juste milieu, enfin s'il il y a peut-être du juste milieu, enfin, voilà, bref, ce que je voulais dire, euh, c'est que le mode partie perso est quand même intéressant, je le trouve incomplet à l'heure actuelle, parce qu'il manque des modes de jeu pour pouvoir modifier, euh, modifier les modes de jeu, comme par exemple, le mode parasite, le mode SWAT n'existe pas, alors ce sont des modes qu'on peut créer assez facilement, du moins, le mode SWAT, le mode chacun pour soi, pareil, on peut le créer assez facilement, euh, y a, il y est même, en fait, il n'y a, a rien à faire en soi, il y a juste à modifier un petit peu, à rajouter les bots euh, le mode parasite là on va avoir des difficultés le mode mastodonte j'ai pas vu si on pouvait l'utiliser après il y a d'autres modes de jeu, il y en a beaucoup des modes de jeu sur Halo euh, et finalement sur cette bêta du moins il n'y en a pas énormément donc il faut voir s'ils arriveront plus tard s'ils arriveront aux demandes des joueurs euh, s'ils sont prévus pour être là par la suite ça je ne sais pas, je n'ai pas d'informations par rapport à ça, en tout cas euh, je vous invite à vraiment aller vous amuser avec des bots en partie perso, avec des amis aussi si vous pouvez en partie perso, créer vos propres modes. hier par exemple, je me suis amusé à jouer avec des bots sur la map fragmentation, euh, sur la map fragmentation en sniper en fait et c'est vraiment marrant parce que les bots en fait ne campent pas ils, ils ne campent pas du tout ils sont en train de courir avec le sniper partout sur la map et c'est je trouve vraiment super drôle de, de, de jouer comme ça en fait parce que ben on a on a des le, le gameplay est intéressant en fait c'est pas ce qu'on s'attend à avoir quand on est du sniper en sniper Enfin du moins en matchmaking on a tendance à tous un petit peu camper, à avancer lentement, euh, trouver une position et essayer d'aller d'aller dénicher les cibles. Eux ils ne cherchent pas à trouver une bonne position pour aller dénicher les cibles, ils y vont. Hein. C'est bourrinage. Je suis quelqu'un d'assez bourrin de base, mais je crois que j'ai trouvé mon maître. Euh, j'ai beaucoup à apprendre des bots en mode Spartan pour aller dénicher les mecs euh, et qu'ils y arrivent finalement très bien, surtout quand le mec c'est moi. Donc c'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément... Euh, révélateur de la communauté de enfin, voilà mais en tout cas c'est marrant et donc je vous invite à le faire Je vous invite à y aller pour juste tester un petit peu euh, les armes et pour tester les modes de jeu qui pourraient arriver plus tard je vous disais tout à l'heure que c'était il manquait des choses dans les paramètres et notamment euh, il n'y a pas l'arme aléatoire euh, au niveau des armes, quand on choisit ses armes, il n'y a pas d'armes aléatoire, et c'est dommage, parce qu'avant, il y avait l'arme aléatoire, ça permettait de faire du Fiesta, ce qui s'appelle sur Halo. A chaque fois que tu meurs, tu commences avec une arme aléatoire. Tu peux commencer avec un Pew, -pew comme tu com peux commencer avec un sniper, ou avec un lance-roquette. Ce sont des games qui sont généralement assez fun, assez drôles, et ben là on peut pas le faire, on peut pas le faire et je trouve que c'est euh, bah, triste quand même, c'est triste. J'espère vraiment que ça va être une, une, une, petite, une petite option qui va être rajoutée euh, quand le jeu sera sorti parce que, euh, parce que là pour moi c'est véritablement un manque euh, qui ait, qu ait pas cette option. Euh, bon après je ne vais pas une énième fois euh, vous rabâcher euh, et vous parler de, du machinima et du mode création sur, euh, sur Halo, je pense que vous allez en avoir marre même si vous-même vous êtes un créateur que vous êtes intéressé. Euh, à force d'en parler euh, vous commencez à en avoir marre mais voilà moi une chose que j'attends énormément c'est pouvoir baisser mon arme il y a dans les paramètres un mode machinima pour faciliter la vie des machinéastes notamment pour sortir de son corps pendant une partie perso là pendant bon, cette game je l'ai pas fait je n'avais pas activé le mode c'est très simple c'est la première option tout en bas mode machinima oui non donc il suffit de mettre oui et en fait, en appuyant sur la touche X et la touche O du BMD, on peut sortir de son corps. Il faut rester appuyé quelques secondes pour sortir de son corps. Et normalement, on devrait aussi pouvoir baisser son arme en tant que Spartan. Comme par exemple, euh, dans le mode didacticiel, quand on est sur la carte Live Fire, on voit des Spartans qui sont regroupés ensemble. Ils ont l'arme baissée. Voilà. Moi, je comprends pas pourquoi eux, ils ont le droit de baisser leur arme, et moi, j'ai pas le droit de baisser mon arme. À l'instant où je peux baisser mon arme, vous pouvez vous assurer que je sors un machinima parce que c'est simplement ma petite passion quoi sur Halo. C'est pour ça que, que j'aime Halo et que je trouve Halo supérieur à beaucoup d'autres jeux. Il permet de, de créer des choses vraiment. Euh, et il n'y en a pas tellement, tellement des jeux qui peuvent permettre ce genre de, de subtilité. Alors comme vous voyez les bots, bon, bah, vous voyez euh, leur, euh, leur réaction. Euh, comme vous voyez également, j'ai choisi euh, de personnaliser mes couleurs d'équipe. Euh, mon équipe est vert et l'équipe adverse est rose. Pourquoi j'ai fait ça Simplement parce qu'à la base, je voulais mettre du rose, parce que je pouvais le faire, et parce que je trouve que c'est très drôle, le rose. Et après, je me disais, bon, alors, qu'est-ce qui se passe pour la couleur alliée Qu'est-ce que je fais pour la couleur alliée Et finalement, bah, je me suis dit, ok, bon bah, je ne vais pas laisser une couleur de base, je vais la modifier aussi. J'ai mis du vert, parce que je trouve que c'est fun. Voilà, quand je vous parlais de bot qui buguait, c'était lui, euh, notamment, il était marrant, je trouve. De... Hop, je suis là. Tu me vois Tu me vois pas. Tu me vois Tu me vois pas. Tu me vois Tu me vois, vois pas. Je pense vraiment que dans quelques temps, s'ils continuent de travailler leurs bots 343, on aura vraiment des, des bots de génie, en fait. Des... des trucs où on se fera détruire. Euh... On se fera littéralement détruire. Petite chose qui m'a surpris, tiens, je vous en parle. Ça n'a pas trop d'intérêt en soi. Pourquoi les bots s'appellent recrues euh, Marines ODST Spartan et non Facile Normal Héroïque Légendaire alors oui, je veux bien que du coup, tu t'apparentes tu à, à, à un niveau par rapport à quelqu'un. Mais Halo est toujours connu pour avoir eu ces 4 euh, modes de difficulté. Et j'aurais trouvé plus logique en soi qu'on qu les remette, même pour les, pour les modes de difficulté des bots. Alors après, voilà, comme je vous disais, ça n'a pas une importance euh, fondamentale. Mais c'est curieux. Voilà, j'ai été surpris, donc je, je vous en parle. Peut-être que vous aussi, vous vous êtes fait cette, cette remarque. Je ne sais pas si vous aussi ça vous fait cet effet quand vous jouez à la bêta de Halo Infinite, quand vous jouez à Halo Infinite, mais moi j'ai vraiment l'impression de retrouver en très très grande partie un Halo 3. Euh, alors c'est assez euh, logique, hein, puisque Halo 3 est le seul jeu de la MCC aujourd'hui qui est mis à jour, qui est travaillé, euh, enfin du moins qui a été travaillé avec des ajouts de map, avec des, des, des ajouts d'armure. Alors oui, il euh, y avait Halo Online où ils sont allés chercher le matériel, c'était facile pour eux de rapatrier ça sur la MCC. Mais ils n'ont pas fait d'effort pour les autres jeux, c'était vraiment Halo 3. Pourquoi Halo 3 Parce que bah, c'est le jeu le plus joué sur la MCC. Et Halo Infinite s'inspire énormément de Halo 3, sauf pour un petit détail qui me manque, les Spartans ne valdinguent pas autant qu'avant dans les airs. Et ça, ça m'attriste parce que c'était quelque chose que je trouvais assez propre à Halo, que notre Spartan valdingue vraiment loin quand on se donne un coup de cross, quand on se donne un truc. Et là, on retombe assez vite sur le sol. Alors oui, c'est plus réaliste, mais c'était cool quand même quand notre Spartan, il était propulsé dans les airs. Pas forcément à chaque fois. Mais c'était cool quand ça le faisait. Je sais pas si vous aussi, vous avez réalisé, c'est quelque chose qui vous a fait bizarre. Le truc qui fait vraiment plaisir, je change complètement de sujet pour terminer cette game, le truc qui fait vraiment plaisir, c'est de voir à quel point vous êtes investi, vous avez envie, vous attendiez ce Halo Infinite, vous attendez en fait Halo, euh, ça vous plaît et euh, je prends vraiment beaucoup de plaisir en ce moment à répondre aux commentaires dès qu'il y a la possibilité de répondre quelque chose euh, voilà donc je voulais dire un grand bravo, un grand merci à la communauté française à l'eau d'être aussi présent, de donner aussi régulièrement son avis Même si votre avis finit par devenir un petit peu le, le même Aujourd'hui on a deux grandes écoles La première école c'est euh, le multi est trop bien, la deuxième le multi est trop mou Et tout le monde qui s'accorde à dire un petit peu que le battle pass c'est de la merde Voilà on est à peu près dans ce champ d'action euh, Et c'est assez... Je trouve assez intéressant, en fait, euh, de retrouver une communauté, une communauté qui semble assez, euh, un peu moins partagée qu'avant. C'était vraiment, avant, quand on parlait d'halo, c'était vraiment des insultes qu'il y avait à droite, à gauche. Euh, tel halo est meilleur que tel halo. alors que ça n'existe pas, tel halo qui est meilleur que tel halo. Chacun a des préférences, chacun a des goûts, euh, et on ne peut pas juger véritablement, puisque chaque halo a... Un point fort et des points faibles. Voilà. Donc après, c'est vous, votre valeur par rapport à ces points forts qui fait que c'est votre Halo préféré ou non. Quoi qu'il en soit, à l'heure qu'il est, peut-être que quand la campagne arrivera, les choses seront différentes. Mais à l'heure qu'il est, je retrouve une communauté Halo et ça fait vraiment plaisir. Je prends vraiment du plaisir à partager des choses avec vous. Donc, restez vous-même, continuez comme ça. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Halo Infinite. Salut à tous et vive Halo